Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors vous voyez, je suis dans un décor un petit peu différent de celui habituel de Tenerife. Là, je suis dans les Ardennes belges et comme vous voyez, euh, il fait pas très chaud ici, il fait 2 degrés. Alors qu'il y a quelques jours, j'étais à Tenerife, il faisait 26 degrés. Alors, euh, dans cette vidéo, je vais vous parler des crypto-monnaies. Mais euh, première chose à faire, c'est... Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, les crypto-monnaies. La question à savoir, faut-il investir dans le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies Eh bien, je dirais que oui, pourquoi pas. Vous pouvez très bien investir là-dedans en sachant que c'est risqué tout de même. Donc, si vous êtes prêt à prendre un risque, vous aurez la possibilité peut-être de gagner beaucoup. Mais en sachant qu'il y a également un risque euh, que ce soit une, une bulle. Donc, euh, je, vous, je dirais investissez peut-être 1000, 5000 ou plus, mais de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et à ce moment-là, euh, retirez peut-être vos gains rapidement ou au moins le capital que vous avez investi. Et si vous voulez investir à plus long terme, donc laissez euh, votre investissement euh, là-dessus, eh bien, vous pouvez, mais en ayant retiré déjà euh, vos, le capital que vous avez mis. Donc, ce que vous laisserez de là, ce sera du bénéfice, ce seront des gains que vous pourrez vous permettre de perdre et vous ne perdrez donc pas votre capital. Donc oui, je dirais, euh, vous pouvez tenter le coup si, si ça vous tente, vous pouvez essayer euh, d'investir dans les crypto-monnaies, peut-être que vous gagnerez beaucoup d'argent, vous avez vu que ça, que ça évolue euh, très rapidement, c'est peut-être une mode, c'est peut-être une bulle, ou peut-être pas, peut-être que ça va continuer à progresser et que vous allez pouvoir gagner pas mal d'argent de, de cette manière-là. Mais si vous cherchez à apprendre la bourse, bon, ce n'est peut-être pas euh, le moyen idéal de le faire, considérez ça peut-être comme, comme un pari à faire. Mais si vous voulez vraiment apprendre la bourse, euh, même si euh, les méthodes que j'enseigne peuvent fonctionner sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies, euh, N'envisagez pas d'apprendre cela simplement en investissant sur les crypto-monnaies parce que vous pourriez avoir une fausse impression de la manière dont fonctionne la bourse. Et je vous conseille plutôt de, de suivre une formation, suivre des formations comme celle que j'enseigne. Vous avez un lien ici en haut qui vous permet de vous inscrire à mes formations et d'apprendre réellement la bourse, d'apprendre à investir sur les crypto-monnaies au bon moment ou euh, d'apprendre sur le Forex, sur les indices comme le CAC 40, le DAX, etc. Donc ma méthode fonctionne euh, sur toutes euh, les, les valeurs. Euh, principalement, donc, je conseille de commencer avec euh, ma méthode de scalping. Et de cette manière-là, peut-être euh, que vous comprendrez pourquoi ça fonctionne sur les crypto-monnaies, pourquoi ça fonctionne sur d'autres euh, valeurs également, et quel est le risque que vous prenez. Et justement, vous apprendrez à prendre un risque calculé et à, à limiter justement votre risque et op optimiser vos gains. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la également, ça me fera plaisir. Et j'espère vous retrouver très prochainement dans une de mes vidéos. Encore une fois, Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait et cliquez sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez un avis par email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et bonne chance si vous investissez dans les crypto-monnaies. Au revoir.